Et yo tout le monde c'est Teridil on se retrouve pour le succès un labo comme un autre Donc euh, pour faire ce succès on va se retrouver dans la mission le colis On peut commencer dès le rally point Charlie euh, Il va falloir être en légendaire et à deux joueurs Donc une fois que vous allez clean toutes les vagues d'ennemis dans la grotte Carter vous dit que vous pouvez ouvrir la porte Vous n'allez pas ouvrir la porte Mais vous allez vous diriger hors map comme je le fais pour aller activer un bouton euh, en sachant que quand vous allez activer ce bouton en général vous ne pouvez pas revenir sur la map et vous allez mourir C'est pour ça qu'on a besoin d'être deux notamment Une fois ce bouton activé vous allez déclencher l'easter egg euh, Donc là on va retourner vers la base et donc normalement vous allez voir euh, qu'il y a 7 généraux élites avec des épées Qui vont sortir en rang du laboratoire d'Alcée donc on va tous les tuer une fois que ces derniers sont tous morts, on va pouvoir aller vers le laboratoire d'Alcé et rentrer dedans. Donc une fois que vous allez passer la porte, vous allez avoir un écran noir et un chargement qui vont immédiatement vous téléporter à l'intérieur du labo en question. Et donc à partir de là, vous devriez débloquer le succès euh, mais surtout amusez-vous parce que je trouve cet easter egg absolument génial. Je trouve que c'est un des meilleurs easter eggs du jeu. Donc surtout euh, prenez bien le temps de tout lire parce qu'il y a des clins d'œil absolument partout. Bah bon moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu, vive l'eau